Rendez-vous à 20h30 en live sur YouTube et Twitch pour Bad Live 2. Tu seras là Oui, je serai là. En direct en live sur YouTube et sur Twitch, il y aura aussi Ariel et on aura Boulet avec nous. Préparez-vous à apprendre des choses tout en étant mort de rire ou morte au cours si vous êtes Jacques Chirac. <rire>